Eh bien, mon hein. depuis le 17 juillet, nous, au combat, nous, pas Lagé, à l'initiative des camarades qui a dans la santé, qui a dans le médico-social, qui a dans le social, et eh ben l'ensemble à Guadeloupe Guadeloupe, l'ensemble de la peuple, d'où bout pour dire qu'il y on refuser, en on piqui, en nous vrai y a de la là, qui des conséquences très graves sur la santé humaine. Nous, avons fait un bel chemin et il y a croire que Kobala là, ça a démontré nous quelle situation a pays en nous, démontré nous quelle capacité, à les élus de Guadeloupe qu'ils peuvent faire qu'ils ne peuvent pas faire. Et nous voyons qu'ils n'ont pas en capacité de faire des grandes affaires. D'abord, c'est l'État français qui a décidé. C'est l'État français qui a coupé et haché dans le pays-là. Et nous va bien comprendre que l'État français n'a pas ni pour intérêt à ce que le peuple là épanoui, à ce que le peuple-là trouver des solutions et continuer à vivre dans le pays-là. C'est le contraire. Et là nous avons un là, que malgré les scientifiques qui ont dit qu'il a ça pas bon pour la santé, il faut trouver une solution, il faut continuer à dans politique à y'o, continuer dans obligation vaccinale y'o. Qui conseil scientifique, qui académie de médecine, y'a tout rester dans la même la règle là. Pour qui eh bien, parce que, que, que faut servir en capital. il faut servir en grand capital. Et a pas intérêt à pep, a pas intérêt à ouvrier. C'est pour ça que faut nous bien comprendre que le système là, ça pas bon pour nous. il quoi continuer à piller nous, marcher sur si nous et détruire pep en nous. Nous voyons que qui je ne peux pas acheter à y'en j'en là parce que les prix qu'a grimper et sans qu'a augmenter. Et pourtant, le salaire n'a pas augmenté. Travailler qui gaz, c'est licenciement. Alors nous, quasi faut nous arrêter. Donc ça, nous a de demandé et nous avons continuer de à demander. Et c'est ça que nous dit le ministre Lalévine l'autre jour. Premier but, réintégrer l'ensemble des personnels suspendus. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où il y a autant de monde qui sont sans travail alors que les gens un chômage qui est important. Alors nous, quasi réintégrer tous les camarades. salaire Et après ça. 26 heures pour négocier de tout le restant point là qui est aussi important pour le pays en nous. D'avoir qu'elle nous a tout fait. Elle nous a dit qu'elle nous pas d'accord. Alors, je de là, nous faisons une belle, belle, belle mobilisation. Et nous demandons toute tout et de continuer. Continuer à vivre dans la rue là. Continuer à pour nous sauver la vie en nous et sauver le pays en nous.